J'ai participé à deux MOOC. Le premier, principe des réseaux de données, qui a été joué pour la première fois en 2014 euh, et qui est sur des principes de base euh, des réseaux, qui s'adresse à un cours plutôt première année d'école d'ingénieurs. Et le deuxième, Routage et qualité de service, qui est un MOOC plus avancé, euh, qui a débuté en 2015, qui en est à sa cinquième session et qui s'occupe bah, de comment sont acheminés les paquets dans l'Internet. Et euh, au total, sur les deux MOOC, on a touché à peu près 65 000 apprenants. Donc nous avons euh, réalisé un MOOC euh, Introduction à la mécanique des fluides. C'est un cours de physique de niveau L3. Nous en sommes à la cinquième édition. À chaque édition, il y a 3500 à 4000 euh, apprenants dans 70 pays. Et dans ces apprenants, nous avons euh, 83 d'étudiants, 8 de cadres et 3 de demandeurs d'emploi. Donc, la première motivation c'était de changer ma façon d'enseigner. Donc on faisait beaucoup de, beaucoup de cours en amphithéâtre et je trouvais que les élèves étaient trop passifs et donc je voulais les mettre dans, dans l'action et les qui ont, ont été un, un outil puissant pour mettre les élèves dans, dans l'action. Ce qui m'a motivée aussi, c'est l'équipe pédagogique avec laquelle j'allais travailler, puisqu'on enseignait tous cette matière dans nos écoles respectives. Et on avait envie de réfléchir à une autre façon d'enseigner ces matières-là tous ensemble et d'avoir d'autres modalités pédagogiques. Ce qui m'a aidé dans, dans, dans ces phases de, de réalisation, c'est euh, d'abord on a travaillé sur un cours euh, déjà éprouvé et ensuite euh, j'avais à disposition disons, euh, une équipe euh, d'ingénieurs pédagogiques multimédia qui m'a permis euh, de gérer tous les aspects euh, technologiques et tous les aspects de scénarisation. Donc on a, en fonction des objectifs pédagogiques, nous avons divisé le cours en grains pédagogiques. Chaque grain a été scénarisé avec des vidéos, des animations, des commentaires sonores, des QCM d'auto-évaluation. Et on a également utilisé un tableau électronique pour réaliser des exercices, de telle façon que l'élève, devant son écran, se trouve comme s'il était en cours. Ce qui m'a aidé, euh, c'est euh, le fait déjà d'avoir euh, des enseignements sur ces matières-là, ce qui nous a permis de mieux roder notre discours, de mieux roder nos exercices. Euh, ce qui m'a aidé euh, également, c'est euh, la cellule MOOC de l'IMT, euh, qui nous a aidés pour trouver les financements, trouver euh, l'équipe qui a tourné les, euh, les vidéos, les relations avec la plateforme, et qui continue à nous aider à chaque session, puisqu'il s'occupe euh, du du financement de l'assistant pédagogique, toujours de la relation avec les plateformes, et ça, c'est essentiel. Du point de vue de la gestion du temps, il est vrai que concevoir un MOOC, ça prend du temps. Si je donne quelques chiffres, principe des réseaux de données, c'était à peu près 200 hommes-jour pour l'équipe pédagogique, sachant que nous étions 5, avec à peu près 40% du temps sur les vidéos, et le reste sur les exercices, la scénarisation de ces exercices et les TP. Pour routage et qualité de service, on a bénéficié de l'expérience du premier MOOC, puisqu'il y avait deux personnes de l'équipe pédagogique qui avaient déjà participé à Principes principe des réseaux de données. Donc ça a été plus rapide, on avait plus l'habitude. Et on a bénéficié aussi des supports de cours et des exercices qu'on qu avait déjà réalisés auparavant. Et on est à peu près à 100 hommes-jours sur trois enseignants, et 40% pour les vidéos et le reste pour les exercices également. Alors la conception d'un MOOC euh, demande beaucoup de temps dans la réalisation, la conception, euh, euh, la réalisation des vidéos, etc. Mais ce temps euh, qui est investi, on le regagne euh, à la fin puisque quand on diffuse le MOOC, euh, donc, euh, tout est déjà prêt et donc euh, les enseignants n'ont plus qu'à euh, communiquer avec les apprenants via le forum. Donc euh, on a supprimé tous les amphithéâtres et euh, nous, en, dans les activités en présentiel, nous travaillons euh, à l'aide d'un jeu sérieux où euh, les élèves sont placés dans la peau d'un ingénieur qui arrive sur un, un barrage et le directeur du barrage leur donne des missions sur le fonctionnement, la sécurité du barrage. Et donc euh, les élèves doivent aller chercher des informations, euh, aller chercher des données sur des plans, modéliser, faire des calculs. Et quand ils trouvent des résultats, donc ils doivent comparer ces résultats euh, à la réalité et faire une analyse critique des résultats. Vraiment, travailler en classe inversée, c'était intéressant parce que les étudiants formulent leurs questions, et arrivent à décrire les problèmes qu'ils rencontrent et me donnent euh, ces questions-là. Je propose des supports pédagogiques supplémentaires où je discute avec eux pour essayer d'éclaircir ces points-là particuliers. Le deuxième avantage, c'est que euh, le MOOC offre des activités, euh, à la fois le cours en vidéo et des exercices, ce qui me permet de remplacer les amphis euh, traditionnels que je faisais par des séances de TD avec eux et donc en demi-groupe cette fois. Et on voit moins de notions mais je pense qu'on les voit mieux. Alors du point de vue enseignant, donc on a des élèves plus motivés, on a de meilleurs résultats puisque les moyennes ont augmenté de 1,5 points. On a plus d'interaction avec les élèves et donc on peut faire des actes pédagogiques plus personnalisés, puisqu'on peut détecter les élèves qui sont en difficulté. Ça permet aux étudiants qui ont à passer un rattrapage ou qui ont à réviser la matière un peu plus tard de reprendre les vidéos, les exercices et de pouvoir retravailler cette matière-là. Donc ils ont une vraie deuxième chance de pouvoir acquérir les compétences du MOOC. Premièrement, donc ne pas rester seul dans, dans son coin, donc euh, essayer de constituer une équipe pédagogique, que ce soit dans son école ou au sein de, de l'IMT, aller voir s'il y a des, une cellule TIS euh, soit dans, dans l'école, soit, soit dans l'IMT, de regarder un peu comment, on fait, comment sont les MOOC à l'extérieur, donc peut-être s'inscrire à un MOOC et regarder ce qui se, ce qui se fait, et ensuite donc, euh, essayer de faire créer un petit module pour voir comment ça se passe. Si j'avais des conseils à donner, ce serait d'abord de regarder ce qui se fait à l'extérieur, de faire des MOOC en tant qu'apprenant. Ça permet de voir ce qu'on a envie de faire et ce surtout ce qu'on a envie de pas faire. Euh, deuxième conseil, ce serait de discuter avec les cellules TIS ou les cellules MOOC, la cellule MOOC de l'IMT, qui ont une expérience et qui nous en font bénéficier et de discuter aussi avec des porteurs de MOOC ou des, euh, des enseignants de MOOC qui ont un, un vécu et qui peuvent faire gagner pas mal de temps. Et enfin, de faire un bout d'essai sur les vidéos avant de pouvoir écrire tout le texte qu'on va pouvoir euh, tourner euh, par la suite, euh, parce que c'est là où on se rend compte que euh, faire une vidéo pour passer des notions euh, qu'on passerait en amphi d'habitude en enseignement, bah, c'est très différent quand on est sur une vidéo, il faut que ce soit précis, euh, et puis aussi euh, travailler sur les exercices et les TP, il ne faut pas négliger euh, cet aspect-là parce qu'il faut que euh, bah, la plateforme, soit, enfin, le MOOC soit autoporté et donc il faut que les TP puissent marcher euh, quel que soit euh, l'environnement dans lequel on travaille.